c'est de l'association Prod. L'asso réside sur Loire-Authion et donc elle a pour but d'aider et de promouvoir les talents artistiques en les aidant à faire toutes les démarches administratives pour se professionnaliser. Ça va aussi vers du coaching, vers, vers, ça peut être les orienter vers des cours de chant pour les chanteurs, des cours de guitare pour les guitaristes, etc. Tout ce qu'on peut faire pour aider les artistes, on va le faire avec nos petits moyens parce qu'on est une toute petite association qui n'a qu'un an d'existence. Lors d'une soirée justement au Crédit Agricole, la soirée des associations à laquelle on a été invité, on a eu connaissance de la plateforme Niapla qui tout de suite m'a fortement intéressée, sachant qu'on avait des projets et que pour nous, on n'avait pas encore de solution pour notre association en fait. L'intérêt d'Iapla, c'est que c'est clair, c'est simple et euh, c'est très intuitif. Euh, beaucoup plus intuitif, intuitif que euh, par exemple un fichier Excel sur l'ordinateur où là, il faut avoir de, de, des connaissances. Là, Iapla, c'est clair. C'est clair, on retrouve, on se connecte, on fait ce qu'on a à faire et euh, à mon sens, c'est très très intuitif. Ce qu'on a beaucoup aimé sur la plateforme Iapla, c'est également euh, la gestion des paiements. Nos adhérents, euh, une fois l'inscription faite, euh, payent directement leur cotisation sur Iapla. Et nous ensuite, on reçoit, enfin il y a le virement qui est fait directement sur nos comptes. Donc ça c'est pratique, on va l'utiliser justement pour notre billetterie, on a un concert de prévu, donc on passera toute la billetterie par Yapla.